Président de Aix-Marseille-Université, comment on, on choisit une personnalité pour recevoir euh, ces, ce, cette distinction Parce que c'est un honneur, comme il nous a dit, Costa, de recevoir. Alors on, on choisit les, les, les personnalités que nous, que nous souhaitons distinguer. D'abord pour leur parcours, leur rayonnement, et puis pour la défense des valeurs commune avec l'Ex-Marseille Université et là on s'aperçoit que ce grand défenseur des causes humanistes ne pouvait être qu'en accord avec nos, nos valeurs et les valeurs d'Ex-Marseille Université c'est comme ça que nous l'avons choisi quand on remet une récompense à une, une personnalité comme ça est-ce que du coup on se replonge dans son œuvre oui tout à fait ça nous permet de revisiter son œuvre ça nous, permet, ça nous permet aussi de voir son univers, donc c'est un moment riche pour nos étudiants et pour tous les collègues qui sont tous les collègues d'AMU, qui, qui voient que leur université est impactante et dans la réalité c'est toujours un plaisir d'avoir une personnalité comme ça. Vous êtes heureux d'être président de l'université Très, oui. Très heureux. Il y a des hauts et des bas, je suppose, mais il y a beaucoup de satisfaction. On est toujours au service des étudiants et des collègues, c'est le principal. Costa Gavras, donc, euh, à Marseille, Là, vous venez de, de, de recevoir donc, cette récompense. En même temps, il y a eu une rétrospective euh, brève de vos films. Mais C'est vrai que c'est comme vos enfants, quand vous voyez comme ça des, des films de vous, euh, on ne peut pas vous dire il y en a un préféré ou pas. Moi je pense, vous savez, mon point de vue est ceci. Les films c'est comme des enfants. Ceux qui réussissent bien, ça va très bien. Et ceux qui ont des problèmes, on a beaucoup plus d'affection pour eux. Voilà. Oui, donc, j'ai deux ou trois films pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. <rire> vous allez en faire un autre, je suppose. Oui, j'ai un grand projet là aussi. Ça oui, va vous avez un grand projet, donc projet oui, de la cinémathèque à Marseille, oui. euh, une antenne, euh, projet d'un film. Donc, c'est ça le cinéma, c'est d'avoir toujours des projets aussi. Oui, est... bien sûr, les projets, le cinéma c'est le projet. Des choses qui vous passionnent, des projets qui vous passionnent, pour lesquels on, on se donne à fond. Et voilà, pour moi, c'est le cinéma toujours. La cinémathèque française, quand on me l'a proposé, j'ai accepté avec plaisir. C'est la seule, si vous voulez, la seule mobilisation politico-culturelle que j'aimais avoir. Et puis le, le projet de Marseille, bah, ce n'est pas moi qui va le faire. Hein. C'est d'abord un Marseillais sous la direction du maire. Et puis l'État, et puis tout le monde, etc. Voilà. Donc, euh... Et Robert Guédignan aussi, aussi, qui est un Marseillais qui aime beaucoup Marseille, comme vous le savez. Ça vous fait plaisir d'avoir reçu une telle récompense Comment vous, oui, le, ça comment fait vous plaisir. la faites ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir, c'est un honneur immense, ça fait plaisir et c'est émouvant aussi en même temps. Parce que quand je suis venu pour la première fois à Marseille, quand j'étais étudiant, je suis venu avec d'autres étudiants, je n'ai jamais pensé qu'un jour je pourrais être ici avec les présidents, les grands présidents de la de l'université de Marseille, qu'il allait me faire un discours formidable sur moi, sur mon travail, et me donner un, un prix comme ça énorme. Alors ça c'est la, la grande surprise. C'est un peu la vie aussi. Ouais. En même temps, c'est la première fois que vous mettez un costume comme ça Oui, ici, oui. J'en ai eu un en, en Espagne, c'était beaucoup plus... <rire> Mais celui-là, il est bien. Ouais. Je l'aime beaucoup. En tout cas, nous, on vous a rencontré sur plusieurs de vos films et puis on, on espère vous rencontrer sur le prochain. Avec plaisir. Et puis vous entendre parler de la future antenne de la Cinémathèque à, à Marseille. Absolument. Merci Costa. Merci, Merci. À vous. Très heureuse de vous accueillir cet après-midi, ici au Palais du Pharo pour la ville de Marseille. Il y a quelques mois de cela, Marilyn Crivello m'a proposé que la ville de Marseille soutienne ex-Marseille Université à l'occasion de la remise de votre titre de docteur honoris causa. Il s'agit de l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par des universités pour honorer les personnalités en raison de services rendus aux sciences, aux lettres ou aux arts, à la France ou à l'université. C'est un moment important dans la vie d'une université et la ville de Marseille est heureuse et fière d'y être modestement associée en vous accueillant dans ce lieu prestigieux et chargé d'histoire qu'est le Palais du Faro. Marseille est une ville-monde, carrefour des civilisations, des cultures et des arts, dont les 26 siècles d'histoire, avec le regard toujours tourné vers la Méditerranée, sont une source de richesse et d'inspiration. Le cinéma est non seulement un art, mais aussi une invitation au voyage, à la réflexion, au débat d'idées. Vos films sont de cette trempe. En mettant à nu la mécanique du pouvoir, ils aident le spectateur à exercer son esprit critique, à résister à la fatalité. Dans un récent entretien, vous déclariez, un cinéaste est d'abord un raconteur d'histoire. Il a en cela un pouvoir énorme sur le réel, donc avec le monde qui l'entoure. Et un petit peu plus loin, vous poursuivez, le pouvoir de l'artiste est de poser son regard sur les choses, de donner à voir. À travers vos films, en racontant des histoires, vous nous avez donné à voir le monde dans sa complexité. Vous avez utilisé le pouvoir de l'artiste pour nous interroger, nous inviter à regarder le monde de façon critique. Ce regard est indispensable quand partout en Europe montent les fascismes, nous pouvons ce soir avoir une pensée pour nos amis progressistes italiens ou suédois qui doivent faire face à un retour de l'extrême droite dans leur gouvernement. Au cours de cette cérémonie, nous verrons dans un court métrage de Jacques Sapiega de nombreux extraits de vos films et ce sera l'occasion pour nous de nous rappeler nos émotions de spectateurs face à votre œuvre, parce qu'il parlent à chacune et chacun d'entre nous. Cher Costa Gavras. Depuis que je suis dans la confidence de cette remise de titre de docteur honoris Cosa, j'ai beaucoup réfléchi aux liens qui peuvent exister entre les universitaires et les artistes. Outre la question de l'importance de l'esprit critique que nous partageons et que j'évoquais précédemment, il m'est revenu une citation de Louis Aragon qui, en 1968, écrit dans un texte connu sous le nom de Manifeste de Champigny, « La culture, c'est le trésor accumulé des créations humaines. Et la création artistique et littéraire est aussi précieuse que la création scientifique, dont elle ouvre parfois les voies. Il n'y a pas tout à fait un an, j'ai proposé à M. Costa-Galras d'être docteur à Causa de l'Université de Marseille. Et j'ai fait part tout de suite de sa réponse positive à notre ami Robert Fouché, qui n'est malheureusement pas là. Et Robert Fouché m'a dit ça serait complètement absurde que dans cette salle il n'y ait aucune image des films du de Costa Gavras. Alors j'étais forcément d'accord, et même plus que ça. Il a ajouté Tu devrais t'en occuper. Alors j'étais content, mais un peu soucieux quand même. Au bon, printemps, je vous ai appelé et je vous ai posé la question des droits de diffusion de vos images. Vous m'avez répondu directement, simplement. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes de droit. Et vous avez ajouté, mais ce genre de cérémonie, ce n'est pas des films, c'est des discours, du tout. À Marseille, c'est un petit peu différent quand même. Et là, vous avez conclu, écoutez, faites ce que vous voulez, faites comme vous l'entendez. Nous allons partager une rencontre exemplaire et prestigieuse pour notre vie universitaire la remise du titre de docteur Honoris Cosa à M. Costa-Garras. Créé en 1918, le titre de docteur Honoris Cosa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités françaises pour honorer, mais Aurélie l'a déjà dit, des personnalités de nationalité étrangère en raison des services éminents rendus aux sciences, aux lettres et aux arts à la France ou à l'université. Ce titre rend également hommage à des personnalités qui honorent les valeurs de l'université par leur contribution au monde des idées, de la culture, des arts ou des sciences. Vos œuvres, cher Costa Gavras, par leur engagement, leur qualité esthétique et critique, s'inscrivent ainsi dans les valeurs universitaires qui sont les nôtres. Vous, le défenseur acharné des causes humanistes. Nous avons choisi ce lieu en bordure de la mer Méditerranée pour vous honorer car cette mer nous relie. Cette mer nous raconte une histoire commune entre la Grèce et Marseille. Cette mer nourrit les rêves et les espoirs de notre avenir, comme vous l'évoquez dans l'Odyssée de Hélène à l'Ouest. La Méditerranée nous relie car elle fait naître ce besoin de dépassement et de nouveaux horizons à dessiner. Alors comment décrire par un simple discours l'intégralité de l'œuvre d'un tel artiste, acteur, réalisateur, scénariste, producteur vos films rencontrent nos propres histoires individuelles ou collectives et jalonnent notre patrimoine cinématographique. C'est ce que nous a fait découvrir le montage réalisé par Jacques qui fait le pont entre vos premiers films et aujourd'hui, en nous en cinéma et politique, question au cœur de votre œuvre. Plusieurs d'ailleurs dépasseront le million d'entrées. Ce que je tiens à vous dire, c'est que de 1965 avec le compartiment Tueur à Adult in the Room en 2019, vos réalisations s'inscrivent dans le mouvement de nos vies. Plusieurs générations sont réunies ce soir nous avons tous vu, ressenti, réagi en visionnant vos films, votre talent. Nous nous sommes identifiés à vos personnages pour partager leurs émotions, leurs sentiments, leurs doutes. Et nous avons appris à changer nos regards. Votre filmographie est impressionnante et nombreuses de vos œuvres ont été récompensées par des prix prestigieux. J'en Je citerai que quelques-unes incontournables, Z. Un chef-d'œuvre absolu avec une bande de son magique. Il résonne encore étrangement aujourd'hui. Ce ne sont plus les colonels grecs, mais d'autres en France, en Europe, dans le monde si proche parfois. Z fut jury au Festival de Cannes, Oscar du meilleur film étranger, nomination à l'Oscar du meilleur réalisateur, prix Edgar Allan Poe du meilleur scénario. État de siège qui reçoit le prix de l'humanité. Section spéciale retenue pour. Vous. Prix de la mise en scène au Festival de Cannes, Missing, Palme d'Or, Festival de Cannes et Oscar du meilleur scénario, adapté à la 55e cérémonie des Oscars, nominée à l'Oscar du meilleur film. Claire de Femme, le film est nommé pour les Césars dans les catégories de meilleure actrice, meilleur film, meilleur réalisateur et recommencé pour le meilleur son. Music Box est récompensé par la Berlinale en 1990, Amen, mais cette fois à la 28e cérémonie des Césars qui obtient sur le meilleur scénario original ou adaptation en 2003. Cher Costin Gavras, au-delà de vos œuvres, vous avez travaillé avec des grands noms du cinéma, tels qu'Henri Verneuil, René Clément, Jacques Denis. Dans votre carrière, vous avez tourné avec des plus grands acteurs, dont je n'ai que quelques noms, Simon Signor Montan, Jean-Louis Trintignant, Jacques Lévy, Michel Berne et sans compter de grands acteurs américains comme Dustin Hoffman ou Jessica Lévy. Comment ne pas citer également Saint-Prince, Olinas, qui ont écrit avec vous, quelques-uns de vos chefs dœuvre hein. sans oublier les compositeurs qui ont, qui ont créé le troisième personnage de mon film. Mikis, Théodore Akis, Georges Delerue, Philippe Sartre, parmi tant d'autres. Toutes et tous sont les témoins, avec votre œuvre, d'une histoire contemporaine du cinéma. Au-delà de Pamares, vous êtes un artiste engagé. Dès le début de votre carrière, vous avez signé une œuvre humaniste, réussissant à allier l'ambition d'un cinéma politique les scènes de cinéma, de suspense et de spectacle. C'est, bien sûr, film désormais mythique, s'il en est, sorti en 1969, je le disais, qui nous fait suivre l'enquête d'un jeune juge d'instruction dans un pays qui a quelques allures de la Grèce, sortant de la dictature des colonels. Ce ne sont plus les colonels, nous l'avons dit. Je pense à un in the Room, sorti en 2019, qui nous plonge cette fois-ci dans la Grèce de 2015, étranglée par les mesures d'austérité intenables de l'Union européenne. Cependant, comme vous l'avez évoqué dans une de vos interviews, le cinéma n'est pas un discours politique. Pour vous, le cinéma est avant tout un spectacle qui véhicule des sentiments qui vont faire réfléchir le spectateur. La lutte, la résistance, la souffrance, l'espoir. Ce sont toujours des films prenants, poignants, parfois adaptés d'ouvrages majeurs ou coécrits avec des écrivains de légende. Vous vous honorez ce soir, cher Costa gavras c'est aussi honorer ce qui partage votre vie familiale et professionnelle depuis bien des années, présente à vos côtés Michel Ré, Gavras. Immense journaliste et productrice, je tenais aussi à la remercier. Chacun sait combien votre passion se mêle et se conjugue auprès de vos enfants, Alexandre, Julie, Romain, tous pétri à l'homme d'engagement et d'implication dans le monde du cinéma. La ville de Marseille en témoigne aujourd'hui les murs de notre ville accueillent les affiches d'Athéna, le dernier film de Romain Gavras, ce film spectaculaire qui nous relie, une fois encore, aux références de la tragédie grecque. Vous déclarez... Au cinéma, il faut tenir le spectateur du début à la fin. Je veux que mes films provoquent des discussions. Je n'impose jamais un point de vue définitif sur un sujet, mais j'entends au contraire ouvrir des perspectives. Cette phrase est un condensé de votre œuvre. Celle d'un artiste passionné, passionnant, engagé, intransigeant. L'ensemble de votre création dessine également une mémoire qui donne lieu à lire plus d'un demi-siècle d'histoire. Oui, votre cinéma au-delà de l'émotion qu'il suscite se fait document. En ce sens, ce doctorat honoris causa constitue un aboutissement, une célébration à l'ensemble de votre œuvre, une résonance avec les valeurs universitaires, mais c'est aussi l'ouverture vers de nouveaux enjeux. Vous êtes aujourd'hui, depuis 2007, présidente de la Cinémathèque française. Vous en avez fait un lieu de réputation internationale. 385 000 visiteurs en 2019, une plateforme numérique qui diffuse des centaines de films avec plus d'un million de spectateurs des studios pédagogiques, un atelier de numérisation, ainsi que de la restauration de films du patrimoine cinématographique mondial. L'installation d'une antenne de la Cinémathèque Française à Marseille à laquelle vous travaillez est une chance pour notre ville notre université, qui apportera tout son soutien et ses forces à ce projet remarquable, qui sera sans doute un espace essentiel pour l'ensemble de la création méditerranéenne. Vous avez déjà soutenu de très nombreux projets de formation, je pense entre autres à la semaine du son à laquelle nos étudiants participent chaque année. Vous avez apporté votre soutien à des manifestations qui associent la musique et le cinéma à Marseille. Je pense à musique et cinéma à Marseille, dont nous sommes partenaires. Cette effervescence autour de la création musicale au cinéma a permis de créer un master, un master de musique à l'image, rare formation universitaire existante en France. Permettez-moi de vous citer et de revenir à votre arrivée en France. La découverte du monde universitaire était pour moi l'incarnation de rêves confus, hypothétiques, en train de se définir et peut-être de se réaliser. Lire et lire encore, apprendre une langue, entrer dans ses méandres, ses secrets, ses sinusoïtés étourdissantes. Générer à la fois une inquiétude métaphysique, une satisfaction toujours renouvelée. Chercher à apprendre comment écrire, découvrir, comment comprendre le mystère de l'écriture, pénétrer les galaxies des mondes et en ce succédant, on raconte la vie, des hommes, des femmes, qui font rire ou pleurer, sans vouler au choix, enfin qui vous permet d'aller là où il est impossible d'aller. Ces derniers mots ont donné le titre de vos mémoires. Nous sommes vraiment très honorés et très touchés de votre présence aujourd'hui à Marseille, dans notre université particulièrement investie dans l'enseignement et la recherche pour les arts cinématographiques. Au nom de toutes et tous, soyez-en très chaleureusement remerciés. Pour ce que vous êtes, pour votre œuvre, pour ce qu'elle nous apprend, ce qu'elle nous éclaire sur le monde, pour la résistance que vous incarnez, M. Costa-Gavras, j'ai l'honneur et vous le plaisir de vous remettre le diplôme de docteur honoris causa de l'Université d'Aix-Marseille. Avec l'honneur que vous me faites, en me proclamant docteur honoris cosa de votre prestigieuse université, ex-Marseille-Université, vous poursuivez d'une manière émouvante pour moi une ancienne relation avec votre ville. Commencez avec la présentation de mon premier film, Compartimentueur, dont l'acteur principal est Yves Montand. Yves, l'ivite de son nom de naissance, enfant de Marseille, quelques années auparavant, avait déjà installé mon attachement pour votre ville. C'était les trois jours passés avec des camarades de l'IDEC, L'école du cinéma qui s'appelle aujourd'hui La Féris, Cette visite avait été pleine de découvertes, à commencer par l'univers de marseille c'est ce qui nous a été beaucoup intéressé, c'est pour ça qu'on sommes venus. Le vieux port, le panier, l'accent, les petits restos, l'accueil des Marseillais amical avec un vrai ironie pour nos questions parisiennes. Pour moi, un petit détail m'échappait à tous et restait à jamais gravé dans ma mémoire. Au départ du funiculaire, disparu, disparu depuis, qui montait à Notre-Dame de la Gare, cathédrale magnifique, il y avait trois épigraphes, un des trois en trois langues. L'une d'entre elles était du grec moderne. J'en étais tout retourné. Jamais vu du grec affiché nulle part en France. Arrivé au sommet, alors que mes camarades admiraient prodigieuse, le prodigieux spectacle de la ville, je lui expliquais comment les Phocéens, les Grecs anciens, partis des Phocéas avec il y a plus de 2600 ans, avec de le bateau des 50 rames qui venait d'inventer, les Pentakonaires avaient traversé la mer. Méditerranée pour venir jusqu'ici et créer Massalia, c'est-à-dire Marseille, mais aussi Antibes, art Avignon, Nice, etc. Mes amis m'écoutaient poliment, intéressés davantage par le spectacle grandiose de la ville qui s'est déployé jusqu'à la mer. Christian m'avait corrigé. Ces territoires étaient déjà habités depuis des milliers d'années. Et Annie avait ajouté « C'est une ville multicolore et multi-humaine, comme l'a été toujours. Mais la vraie émotion, le bouleversement, je pourrais dire, a eu lieu lors de la présentation à Marseille de mon premier film, Compartiment Tueur, comme j'ai déjà évoqué. Compartiment Tueur, en fait, à l'époque, il y avait des trains où il y avait un compartiment fumeur. Donc c'était. Si, Mais commençons par le commencement. Je suis dans une famille de, toute, de la toute petite classe moyenne grecque. Les, les positions de mon père, pendant l'occupation allemande, résistant anti-nazi, mais aussi anti-royaliste déterminé, avaient précipité la famille à la libération et au retour du roi, à la, à la déchéance sociale et économique. Cette possibilité d'avenir pour le jeune homme que j'étais se résigner à l'inévitable ou immigrer. Mais immigré où L'Amérique, où on promettait toutes sortes de fortunes, m'était interdite et ayant donné le CV de mon père. L'Allemagne, où le travail était assuré, mais c'était tout. Travailler, travailler. J'ai voulu faire des études. Seule la France proposait des études gratuites et avec des grandes fac facilités pour les étudiants. Après avoir travaillé deux ans en Athènes, j'avais assez d'économies pour avoir un billet pour Paris, où je me suis inscrit en lettres à la Sorbonne, avec l'ambition de découvrir et d'apprendre les mystères de l'écriture, pour raconter des histoires, de la littérature, ce qui m'intéressait au plus haut point. Je commençais parallèlement à apprendre le français et son labyrinthe de syntaxe et de son orthographe. Comme étudiant à Paris, pour la première fois de ma vie, je me suis senti comme un citoyen respecté, préparant son avenir. J'ai découvert alors, et ma conviction est toujours plus que jamais forte, que le devoir d'un pays pour sa jeunesse était lui assurer une vie signe, des études, un avenir. C'est alors que j'ai découvert le cinématographe, cet extra extraordinaire moyen de communication, seul espéranto qui a réussi comme le définit Régis Debray, Cette nouvelle écriture, pour raconter des histoires, comme je le disais, a conquis immédiatement le monde entier, en rapprochant les hommes d'une manière tout à fait nouvelle et extraordinaire. Le cinéma, que je connaissais, c'est lui de la Grèce, envoyé voyait à en Grèce, choisi par des organismes politiques grecs, par des, un troupe d'hommes qui décidaient, pour le peuple, ce qu'il devrait voir et ce qu'il devrait lire, et surtout ce qu'il devrait penser et à qui il devrait croire. On avait fini par accepter que c'était ça la vie démocratique, comme on ne cessait de nous le répéter, et les policiers veillaient. J'ai découvert à Paris que la cinémathèque et le cinématographe ne pouvaient pas être simplement un divertissement ou un entertainment, comme, comme l'appellent les. les Américains. Ça pouvait être aussi une psychagogie, mot grec avec lequel il définissait la culture. Composé du mot psyché, ça veut dire l'âme, et la voyeur, c'est qui conduit, c'est-à-dire que la culture conduit l'âme, mon avis, l'esprit. Le chemin qui peut prendre qui veut, comme il veut, s'il le veut et quand il le veut. C'est dans cet esprit a de psychoïgène et de liberté que le droit grec ancien est né à Athènes il y a 25, 25 siècles et avec lui la démocratie. Ses œuvres se jouent toujours et partout dans le monde. Le cinéma, avec son écriture directe, réaliste, immédiate, s'est employé de sa naissance à explorer, étudier, montrer les comportements, les conduites, les passions humaines, individuelles comme celles des sociétés. Dans le réalisme direct, par métaphore ou encore par allégorie. J'ai décidé d'apprendre cette écriture, les rêves qu'il proposait et de découvrir ses possibilités. peu le ou, poss ou ses possibilités, elles sont définies. Seule Révélation que j'ai eue, chercher, chercher dans l'action. Ramon a écrit, l'action est la source du rêve. J'ai épousé l'action. Moi, j'ai épousé le cinéma pour être dans l'action et le rêve pour être son compagnon. J'ai été récit à l'IDEC, l'Institut de d'études cinéma... cinématographiques. J'ai appris la technique qui est importante, mais sans plus quoi qu'on en dise. J'ai appris à visionner et à analyser les grands classiques du cinéma, cela m'a aidé de découvrir que l'auteur est la force de l'œuvre-film. Sa relation intime avec la caméra le conduit à capter, à saisir la vérité des passions qui doivent naître et se développer dans l'œuvre cinématographique. Pour faire un film, il y a des règles. Que nous ignorons toujours, heureusement. Personnellement, je ne connais qu'une règle, celle du respect pour le spectateur. Quand on dit spectateur, on entend, on suggère spectacle. Le film est un spectacle où on raconte des histoires. Nous, cinéastes, faisons du spectacle pour créer des émotions. J'ai eu la chance d'assister des grands metteurs en scène. René Clair, René Clément, Jacques Lémy et quelques autres. C'est dans cet esprit qu'ils ont réalisé leur films. Ingmar Bergman avait déclaré dans une interview « J'ai fait des films pour distraire dans le sens le plus large du mot, c'est-à-dire captiver le spectateur, le tenir fermement et en même temps le faire réfléchir. Le cinéma trouve alors sa vraie raison d'être. J'ai fait la mienne cette vision du, du film spectacle, conteur d'histoire. » J'arrête ici ma biographie pour élire son compartiment compartimentaire pour l'art sans l'autre ambition que de distraire et démontrer ce, ce que je savais faire comme médecin en scène débutant. Dans l'histoire du film, un train vient de Marseille à Paris. Acteur principal et humotant, policier qui mène une enquête sur une série d'assassinats. Je lui ai demandé de jouer le rôle en reprenant son accent marseillais qui pointait quand il me dit. Prenez pas, garde. Hein. Il avait hésité, de peur d'être assimilé à faire ou à Rébu, mais dès les premiers jours de tournage, il s'est senti libéré et même heureux de retrouver son authenticité, son origine. Il s'est suivi suivi chez lui un changement radical. Voilà quelque chose qui s'en Alors, je me mis dans le bon sens. Il s'est suivi un changement physique. Il ne marchait plus de la même façon. Et en général, son langage gestuel avait changé complètement. Une vraie métamorphose. La séduction pour moi, est elle est née définitivement pour moi à la présentation du film dans une salle de la calmière. Une foule nous attendait. Elle attendait mon temps, bien sûr. Je me suis donné l'avantage d'être spectateur du montant dans cette foule heureuse, jubilante de le rencontrer, de le voir de près, de le toucher même pour certains et pour certaines. J'ai découvert alors de près, sans préjugé, la passion d'une foule pour une star. C'est mystérieux, incompréhensible, une force populaire, inexplicable et universelle. Les années qui ont suivi, je suis venu avec mon temps présenter chaque film que nous avions fait ensemble. L'accueil avait été toujours avec la même ferveur et le même élan pour lui. Je venais aussi présenter mes autres films, et l'accueil toujours était amical, avec quelques, quelques réflexions parfois, des personnes qui me disaient avec son bon accent, « Mais pourquoi tu as pris un tel américain ?»« mon temps aurait fait beaucoup mieux que lui ?» Aujourd'hui, le Tant d'années après ma première visite, un projet est en train de prendre corps, d'une idée que j'ai proposée à mon ami Kédian, créer une antenne de la cinémathèque française à Marseille. Kédian a consulté le maire, M. Benoît Boyan, et elle attendait une heure de dans trois ou quatre semaines, comme d'habitude avec les hommes politiques. <rire> quatre jours après, Robert m'a appelé, il m'a dit, ça intéresse le maire, et il m'a fait une liste des possibilités pour que cette antenne s'installe. Voilà. Cet, ce projet verra le jour, sous l'autorité du maire, avec l'expérience de la Cinémathèque française, les souhaits du président de la République et l'aide active de l'État. Le cinéma est un art, le septième, qui est venu s'ajouter aux six autres, et qui, comme disait Marcel Pagnole, fixe les cèdeurs éphémères. Éminemment populaire, le cinéma propose un accès direct, riche, concret à l'homme et au monde, comme aucun autre moyen de communication depuis la naissance de ce monde. Il est source des distractions et des réflexions pour tous les âges et toutes les catégories sociales. Il dépeint souvent des réalités ignorées ou invisibles. Un film peut indiquer aux spectateurs l'importance la, et la supériorité éthique de certaines idées ou le comportement des personnalités pour qu'ils s'en inspirent ou pour les réprouver. Je continue de faire des films selon la mission de vie, tout en pensant que le cinéma ne peut pas épuiser une matière. Il peut en être... Décidément. il peut en prendre que la fleur, et c'est la fleur qui est porteuse de vie. Souvent, comme cinéaste, j'ai pu faire ce que j'ai voulu, sans trop dévier de, de la ligne choisie. J'ai, quoi l'avoir réussi, grâce surtout à, à ma femme Michel et son aide tenace. Elle <rire> <rire> bon, est loyale, est loyale.